Tum not going to be able to do I'm Je Le président Charles Blegoudé a triomphé par la grâce de Dieu de la justice internationale. Le message qui nous a marqué et nous marque encore, c'est ce message d'espoir, ce message de foi qui a été l'intitulé de sa production écrite à la Haye. De l'enfer, je reviendrai. Nous nous réjouissons encore de ce que tu sois revenu sur la terre de tes ancêtres. Je vais continuer en présentant ceux à qui tu as bien voulu faire confiance en les nommant au sein de la direction du COGEP. La Maraoué compte, d'après le découpage administratif, cinq départements. Nous avons Boisflé, les camarade de Boisflé, Boisflé qui est chef lieu de région, le camarade Kwame Bignananzan, départemental de Boaflé. Au poste des de départemental de Boaflé, il est accompagné de la camarade Lonzo Béatrice. Comme SE au niveau de la Maraoué, nous avons le, au niveau de Boaflé, nous avons le SE camarade Kadio. Kedia Alexis et le camarade Conan Priva, qui est régional UECOGEP, c'est-à-dire les enseignants du COGEP. Merci, camarades, de vous asseoir. Au niveau de Bonon, nous avons le camarade Zabi Sipel, coordonnateur départemental de Bonon. Il est accompagné à ce poste par le pasteur Trazier bi Vincent. Le SE Nguessan, bi Alexis. Également, SE, le camarade Touboui, bi Galat Ignace. Au niveau de Saint-Fra. Nous avons le camarade... Felbert Lokwabi, départemental de saint Le Kama S.E. -E. Kwasi, Guillaume. Kwasi, bi Guillaume. Euh, ceux qui sont juste derrière sont les coordinateurs qui les accompagnent. Goïtafla. Goïta Je vais finir par dire Goïtafla. Voilà, au niveau de Goïtafla. Le coordonnateur départemental, c'est le camarade Guébi Juslin. Et nous avons le SE Toan B. Wilfried. Alors je fini par Zemna, le cinquième département. Le premier responsable départemental, c'est le camarade Gourian B. Joachin, dit Mao. Oui, il est secondé au département par le camarade Doubi Séverin. Doubi Séverin. Comme SE, le camarade Twi Bi Ignace. Oui, Twi Trabi Twi Ignace. Voilà. SE Zionoula. Également, euh, au niveau des gymnases, le deuxième SE, c'est maître Vali. Nous avons deux coordinateurs qui sont venus des gymnases. Merci, camarades. Le comité politique de la Maraoué est présidé par votre serviteur, donc Vanier Diezou, qui, au niveau de la direction, est vice-président chargé de la formation politique et de l'animation de l'école du parti. Le premier vice-président de ce comité politique c'est le camarade docteur Vami. Le deuxième vice-président c'est également un fils de la Maraoué, j'allais dire de Zionoula, qui se trouve être de par la confiance que vous avez bien voulu placer en lui, le représentant aux États-Unis, le camarade Guillaume Semibi. Le secrétaire permanent de ce comité politique c'est le camarade Trabi Richard. Président, nous avons décidé cet après-midi de te rendre visite. Une visite de bienvenue. Nos parents ont également appris que tu es là. Ils ont décidé de nous accompagner. C'est pourquoi, à nos côtés, tu vois la présence des garants de la tradition. Et donc, les chefs qui sont présents ont été mandatés par la haute chefferie. De la région de la Maraoué. Quand tu t'es fait accompagner, quelque part, ça voudra dire, et surtout par des chefs traditionnels, ça voudra dire que tu as décidé que quelqu'un porte ta parole. Donc celui qui t'accompagne porte ta parole. C'est pourquoi je vais laisser euh, la parole au chef Yaobi, qui est le porte-parole de la chefferie ce soir. Mais à notre niveau, en tant que co-chef, nous tenons à te dire Président, la Maraoué te dit. Bienvenue, Président. Tout à l'heure. Le peuple de la Marawi vous avez dit, il bienvenue. La Marawié, c'est un département. Selon les départements, il y a des variantes. On peut dire Ida. C'est une visite de bienvenue. Pour nous, c'est une visite de compassion et de réconfort. Vous venez de l'enfer. Le peuple est venu compatir à ce que vous avez subi comme humiliation, maltraitance. Vous avez survécu à tout ça, donc c'est le réconfort. Pour la circonstance, je suis le porte-parole de la haute direction de la chefferie de la Marawi. Je suis le chef central des gourous qui résident dans le département de Gagnois. Comme je suis leur tuteur ici, ils ont bien voulu me confier cette tâche. C'est pour ça que ce soir, je porte leurs paroles. Le peuple gourou de la Marawi, en raison de nos fraternités séculaires entre le peuple bété et le peuple gros, en général. Nos enfants travaillent avec vous. Vous leur avez fait confiance. Nous sommes venus les accompagner. Pour vous dire, nous, on est des villageois. Hein? Nos enfants sont nos yeux et nos oreilles. C'est eux qui viennent nous dire, voilà ce qui se passe dans le pays. On dit bon, si vous trouvez que c'est bon, on vous suit. On vous accompagne. Voyez en nos présences l'appui incontestable que nous apportons à nos enfants qui travaillent avec vous. Je sais que demain, là, il fera jour. Je sais. Il est là Il est là le sait. Et nous le savons. Toute la Côte d'Ivoire le sait. Il y a des gens, ils, ils feignent de ne pas voir, mais ils voient. Tenez bon. Tenez bon. Nos enfants sont là, à vos côtés, solidement. Il y a quelques-uns que vous avez nommés. Et ils sont venus travailler sur les, ils sont des de recruter Je hein. oui. suis la porte du voie. Dedans et puis dehors. aller à la CPI. J'ai dit de l'enfer, je reviendrai. Et de l'enfer, je suis revenu. Maintenant, quand je suis revenu, je veux participer à construire la paix sociale. Pour vous, pour nos enfants, et pour nous tous. Allez à Boisfré, allez à Zionoula, allez à Boïtafra, allez à saint Saint-Franc, allez à Bounon, allez-y investir le terrain. J'arrive. I'm de, man, de, a man, I'm de. de Rejoignez-nous au projet.